Salut, c est, ross J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, vous m'excuserez pour le bruit de tronçonneuse et puis la l'autre hystérique là qui, qui parle parle tour de enfin, en permanence. C'est ma voisine. C'est une malade mentale. Les pieds en permanence, ouais. elle est obligée de raconter sa vie à voix haute. Ouais, c'est une casse sociale. Enfin, bon, bref. Aujourd'hui, <rire> je, je m'excuse par avance hein, de ce broie, de cet arrière-fond. Mais bon, bref, quoi. il y a des gens qui ne savent pas être tranquilles dans la vie. Donc, alors aujourd'hui, on va faire d'un peu de la costaud. On va installer donc sur ce ici cette plaque là en aluminium R et on va installer ces petits machins rouges. Qui se mettent au niveau des, des trucs de frein, vous savez, où on enlève le petit capuchon, mettre ça, et mettre un petit point de colle pour que ça tienne bien, et également aussi là où je vais mettre le truc. Alors pour commencer, ce qu'il faut faire, donc vous prenez de l'acétone pour dégraisser donc euh, l'endroit en question, il y a un chiffon propre, on va le faire tout de suite, parce qu'ils donnent des chiffons, les Shintok, mais bon, généralement c'est toujours de la merde, donc autant le faire moi-même. Et t t bien fermé. Alors un petit peu d'acétone, légèrement pas d'en mettre trop, hein. c'est juste pour dégraisser. Voilà, un petit peu d'acétone comme ça. Ensuite on prend le truc en métal, on voit si ça pique bien. Alors faut voir que je mesure bien. Euh, J'essaie de vous mettre sur le côté, vous voyez bien, pas ma tête quand je suis en train de le mettre, ça va être chiant à voir voilà. donc on va essayer de le mettre comme ça à peu près, donc il faut le mettre à peu près comme ça hein. attendez que je regarde bien d'abord, quelque chose de clean alors il y a des trucs en plastique décollés. moi je vais foutre en plus de la colle forte sur les, les bandes ça permettra de, de coller et pas bouger j'ai pas envie de les perdre sur la route je pas que ça vaut super cher hein. Ce qui est chinois, c'est pas cher, mais je vais demander, enfin, c'est question de sur la route. Ça serait con. Je sais jamais si ça se décolle parce qu'avec la chaleur et tout, vous savez, des fois les trucs autocollants. En fois ça, ça colle bien. Hein tu vois Ouais, ça l'a bien collé, mais bon, pas précaution, je vais mettre un tout petit point de colle. Je vais pas dire mettre trois tonnes, mais juste un petit point de colle. Euh... tout petit peu. Et on va le mettre. Voilà. Impeccable, du premier mes coups. J'ai de la chance. Un petit peu de colle qui est dessus, j'en ai avec l'acétone. Donc ça fait comme ça, de loin. Attendez, je vais mettre même de plus loin, vous voyez bien. Voilà, quelque chose de bien classe, bien beau. Hein. Comme mon réservoir, il est gris. Avec les machins des repose-pieds gris. Voilà. Donc c'est beau. Donc s'il si y en a un qui me demande à quoi ça sert, je vous répondrai exactement ce qu'a dit John Rombo euh, dans le... <rire> Dans le film Rambo 3, quand le lui demande, il reprend la lumière bleue, il fait « ça sert à quoi ça ?» Là il fait « ça sert à quoi cette lumière bleue ?» Il fait « à faire du bleu <rire> ». Là c'est pareil. <rire> ça sert à quoi Ça sert juste à faire joli. Voilà. Ça sert à rien mais c'est beau. <rire> il fallait que je le place à l'ours. Bon allez, hop. Tac, ça. Écoutez, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Je vais repousser ma colle avant qu'elle se... On va mettre un tout petit poil d'acétone. De, de, voilà. On va enlever les résidus de colle. Voilà. De toute façon, on ne pas en mettre dedans parce que si ça coule dedans, ça enlève la, la colle. Parce que l'acétone, ça s'est fait par enlever de la colle. Tout ça, donc, entre autres. Pas trop en mettre. Là, ça colle fort, hein, ça bouge plus du tout. C'est joli, hein pas mal. Donc, on va faire ça de l'autre côté si j'arrive à filmer. Euh, je vais vous mettre, attendez, je vais reculer la moto et je vous reprends dès que je l'ai mis en position. Bon, on va faire l'autre côté. en c'est There right. qui s'est sur le cadre. On va le sortir tout de suite avant que ça prenne. Après c'est plus difficile pour enlever. All right. Oh. Okay. Uh, juste un petit peu peut-être un petit peu de ce que je vois que uh, non, je peux faire je ah, un petit peu je fais de ce que de légèrement Arrête pas, c'est une vraie casse aussi. Putain, toute la journée raconte sa vie. Soit au téléphone, soit comme ça. Super. Vraiment... Enfin voilà. Je vais vous montrer près. Voilà. Donc voilà le résultat d'un côté bon c'est pas a rien d'exceptionnel d'un côté comme ça puis de l'autre on un petit peu plus loin on verra mieux voilà qu'est ce qu'elle est chiant c'est incroyable et voilà ça fait un comme ça, je pense c'est droit. Donc ça fait comme ça. Un truc pas mal du tout, hein. pas mal du tout les petits poteaux. Pas mal du tout, hein. comme quoi, des fois, hein, les trucs Shintok, eh ben, tu tombes sur des trucs bien. Bon, maintenant, trêve de Shintok. La petite merde rouge, j'en hein, ai déjà une, comme ça, pour vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est au niveau des capuchons. Là, des, des freins c'est là où on enlève pour euh... voilà. là on enlève pour, pour mettre le... les kits de frein et bien moi je mets un petit capuchon rouge made in chain talk directement dessus comme ça ça fait plus joli ça fait un petit peu plus racing. voilà ça fait comme ça Moi, comme ils ont l'air de bouger un petit peu, quand même, comme comme toujours chez eux, bah, c'est jamais tout le monde très bien fait. Je vais mettre un petit point de colle, tout petit point, petit point de colle dessus, comme ça, dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en même temps là, un petit point de colle comme ça, un liseré -col de colle dedans. Et voilà. Et je vais faire ça sur les quatre les quatre trucs. Enfin les trois trucs. Il y en a combien Deux. Oui trois sur le moteur. C'est au niveau d'ici. Je tourne le mettre Est-ce que ça filme bien Ouais. Voilà. Donc, les petites merdes rouges. On les met ici écriture de l'extérieur oh, c'est pas il n'y a rien d'exceptionnel mais bon tout fait joli de temps en temps on a des trucs qui servent à rien voilà Je fais un peu jackie tuning jackie tuning C'est marqué quoi dessus C'est marqué Lonkyon Long Performance. Donc ouais, je suis sponsorisé par Long Voilà. Je vais faire de l'autre côté. Bon, je vous tourne la roue. Je vais voir. Et voilà, les petits. Hop, prendre mon bouchon de colle. Que ça sèche. Ça sent lourde là. On va voir ça de loin, ça fait joli. Alors, c'est pas mal ce petit machin. Ouais, voilà ce petit machin rouge. Bon, c'est vraiment très discret, hein, comparé au vert. Mais vous voyez par exemple, j'ai mis mon stabilisateur pour passer les vitesses il a fait le point mon stabilisateur pour passer Ah parce que je mets le doigt devant mon stabilisateur pour passer les vitesses qui est en rouge les petites merdes rouges comme ça avec le R. Elle ah, commence ça avoir de la gueule hein pas mal hein elle est pas mal elle est pas mal bon ben voilà hein. bon, c'était une petite vidéo custom comme ça tranquille hein. sans grande prétention je vais mettre un petit peu plus loin je bien, comme ça voilà sans grande prétention Une petite vidéo tranquille comme ça hein. détente voilà Bon bah écoutez, en tout cas j'ai contacté pour faire une petite news comme ça, pour, pour question de parler, pour que ça dure un peu plus longtemps la vidéo, euh, j'ai contacté euh, KTM à Toulon, j'ai voulu voir à peu près le prix de la, la freeride électrique à EXC, je sais pas quoi là, maman elle est à 12 000 mais j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre que le chargeur et la batterie autant elle est en plus ce qui paraîtrait énorme de conneries mais attendez, hein, y a, en 2017-2018 c'est ce que faisait KTM mais la moto valait que 7000 du coup comme là ils l'ont mis à 12000 normalement théoriquement le, bah, le chargeur et la batterie devraient être compris mais quand j'ai contacté le type par mail il m'a dit écoutez le mieux c'est que je vous appelle et je vous expliquerai quand un, un vendeur ou un, un concessionnaire qui commence à, à parler comme ça c'est mauvais signe c'est que là il essaie de te la mettre profond, mais il essaie de te la faire glisser sans trop que tu te, tu te rendes compte donc ça, ça part mal, ça part très mal. Bon, au pire, comme je vous dis, je prendrais la CRS 300 l en plus de celle-là. Mais voilà, déjà je voulais essayer l'électrique, parce que voilà dans la forêt, tu peux rouler tranquille sans te prendre des PV et tout, mais si vraiment c'est une trop, trop grosse arnaque, parce que chez KTM, c'est trop des arnaqueurs, hein, les mecs. Hein. Gonfler les prix à mort, c'est des prix de fous furieux. Au pire, je prendrais la CRF300L. Voilà. De toute façon, elle vaut carrément moitié moins, la moitié du prix, hein. je serais gagnant. Hein. Et en plus, si j'aurais un truc à essence, je pourrais faire des, des, des longues distances et tout. Je pourrais faire 400 bornes. Donc bon, je crois que non, c'est 350 km. Le plein de d'essence, donc voilà, bon, je serais tranquille. Au pire, hein. je serais, comme on dit, j'arriverai toujours à retomber sur mes pieds. Donc voilà. Bon, au pire, les petits machins que j'ai commandés, là, le R et, les, et la pièce rouge, euh, si vous, ça vous intéresse, ben, vous me le demandez en commentaire et je vous mettrai les liens pour les commander. Et si vous trouvez ça pourri, ben, vous ne me demandez pas. <rire> non, non, je déconne. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà. Le petit R en métal, le, je précise hein, le R il est en alu, hein. c'est du vrai alu hein. c'est pas du plastique, c'est pas du, de, la, de la merde c'est du vrai alu donc voilà, c'est donc, au pire vous croyez que c'était vraiment de la merde non non c'est de l'alu hein. donc voilà, ça fait comme ça de loin euh, ça fait comme ça ça fait, fait un truc comme ça Voilà. bon écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation à plus les pelotos, ciao ciao